Audio Jungle Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça m'a nickel Allez, c'est l'heure du tirage au sort, c'est qui qui va gagner Bon, vous avez vu, il y avait 6 canettes, 6 canettes de Fanta, vous avez vu la réponse au début. Donc, félicitations, vous êtes 60 à avoir trouvé la bonne réponse. Et qu'est-ce qui est le cadeau surprise Allez, je vais vous montrer le cadeau surprise. Voici le cadeau surprise. Ça va nickel Bon, déjà je tiens à vous remercier parce qu'il y avait des super commentaires, vous avez été nombreux à avoir participé J'ai eu plus de commentaires que de likes dans la vidéo, donc c'est quand même un truc de fou quoi. Donc là c'était pour les 5000 abonnés, maintenant prochaine étape, on va passer aux 10000 On va voir si on peut y arriver d'ici un an, un an et demi, on a mis un an et demi pour faire 5000, donc c'est possible Bon, on va faire un tirage au sort, là je vous montre la liste des participants je vais découper un petit coupon que je vais plier et que je vais mettre dans une petite casquette pour pouvoir tirer au sort. Alors la casquette, elle est là. Il y a petits coupons dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on va mélanger après. Bon, je sais qu'on est le 1er avril. Donc après le tirage au sort, le gagnant, il va gagner pour de vrai. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson d'avril. Hein. Là, c'est tombé par hasard sur cette date. Mais franchement c'est pour de vrai, vous inquiétez pas les DD. En parlant du 1er avril, c'est l'anniversaire de mon pote Matt Qui m'a fait cette superbe manchette DBZ Donc joyeux anniversaire Matt Est-ce que ça fait mal Et en plus il a, il a trouvé la bonne réponse Donc il va peut-être gagner aussi On ne sait pas, on ne sait jamais Maintenant qu'on est 5000 abonnés Je vais vous poser une petite question que j'avais déjà posée J'avais même pas encore mis l'abonné euh, En fait j'aimerais bien savoir De quelle ville ou département Ou carrément pays vous venez N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Allez on va s'attaquer au tirage au sort Donc on prend la casquette c'est qui qui va gagner Donc au secoue et on va tirer suspense suspense. Je mélange, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Je regarde pas. Hop, on pose la casquette. C'est qui qui va gagner Alors, il va falloir que j'arrive à le lire maintenant. Alors c'est Joe L. Amazing. Joe. L-Amazing, je ne sais pas si vous le voyez. Félicitations à toi, Joe. Tu as gagné ce magnifique mug des défrelons. J'espère que tu vas boire ton café tous les matins. Alors, ce que je vais te demander, Joe, c'est de m'envoyer ton adresse, ton nom, ton pseudo par mail. Et tu mon mail dans la description. N'hésite pas à me l'envoyer. Et comme ça, moi, je te renvoie le cadeau. Et ce que je vais te demander aussi, c'est que tu me renvoies après par mail une photo avec ce magnifique mug. Donc, Joe, je te laisse une semaine pour m'envoyer me, ton adresse. Euh, si je n'ai pas de nouvelles de toi, eh bien on va passer euh, en donnant le cadeau à quelqu'un d'autre. Pour savoir qui est la deuxième personne, on va faire un autre tirage au sort. Donc, ça sera pour, au cas où Joe il ne répond pas, on va faire un deuxième et un troisième au cas où. Donc, on secoue. là on va prendre Je vois s'il n'y en a pas deux des fois Alors le deuxième ça sera Si Joe n'envoie pas son adresse Ça sera Ali Una Qui est deuxième Et on va faire au cas où Le deuxième n'envoie pas non plus son mail Peut-être que ça ne va pas leur plaire la petite, Le petit mug Et le troisième ça sera Antoine Ricard Donc J'attends la réponse pendant une semaine De Joe L. Amazing Ali et Antoine Envoyez-moi votre adresse Vos coordonnées au cas où Voilà S'il ne, ne m'envoie pas Je vous l'envoie Mais ben, Ali en deuxième Et Antoine en troisième au cas où Donc j'espère que cette petite vidéo Vous a plu, que le cadeau vous l'avez trouvé sympathique, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires aussi si ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt les DD. Oh.